Toujours à propos de, de ces ambiances sonores, j'en avais peut-être déjà parlé au micro de Carton Rouge, je suis révolté et scandalisé par les ambiances sonores factices, totalement fake, que les diffuseurs rajoutent sur les matchs à huis clos. Ouais, je trouve ça insupportable parce que c'est tellement symptomatique de notre société où on n'assume plus la vraie vie, la réalité. Il faut toujours rajouter du, du sensationnel, du, du pipeau, du bidon. Et puis en plus, ça nous prive, je trouve, de, de quelque chose qui est malgré tout très intéressant dans ces huis clos. C'est que la possibilité d'entendre très bien ce que les joueurs se disent parfois sur le terrain, les consignes du coach. C'est pourquoi ça. ils font ça, Thomas tu, tu, tu, as, tu as la question à ta réponse, en fait. Tu as la réponse à ta question, je vais y arriver. Euh, c'est simplement que les entraîneurs, je pense, les équipes, ne veulent pas, justement, qu'à la télé, on puisse entendre les consignes. Parce que, tu imagines, ça veut dire qu'un oui. un, adversaire, aussi, hein. il écoute la télé, il dit, tiens, il vient de dire à tel joueur de faire ça. Donc, en fait, ils ne veulent surtout pas qu'on puisse entendre les consignes mm -hmm. qui sont données par les joueurs et par les coachs. Non Non, je ne passe pas parce que, en fait, c'est vraiment... Cet artifice est utilisé pour les matchs en prime, les grosses affiches. Donc je pense qu'il y a vraiment l'idée pour les diffuseurs de donner une ambiance, une ah, dynamique okay. grand public aux téléspectateurs, puisque sur certains matchs de média, média pro, quand on regarde certains matchs un peu plus intimistes, là on se rend compte qu'on a la possibilité d'entendre ce qui se dit sur le terrain. Ok, mmh. bon, bah, très bien.